Psaume chapitre 50, lisons la parole de Dieu Dieu, Dieu l'éternel parle et convoque la terre Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant De sillon beauté parfaite, Dieu resplendit Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence Devant lui est un feu dévorant Autour de lui une violente tempête Il crie vers les cieux en haut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 est-ce que je mange la chair des taureaux Est-ce que je bois le sang des boucs Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce Et accomplis tes voeux envers le Très-Haut Et invoque-moi au jour de la détresse Je te délivrerai et tu me glorifieras Amen Regardez les oiseaux du ciel il ne s'est ni de moissonne, mais notre Seigneur l'est nourri. Ne valez-vous pas beaucoup mieux que considérer? devant ta face mon de mes père de réaliser que tu es le dieu qui fait des promesses et qui aussi les accomplit mon sauveur ce soir nous voulons te dire encore merci parce que tu l'avais dit dans ta parole à toi père c'est vrai comme nous venons encore de l'entendre encore aujourd'hui Rassemblez-moi mes fidèles Nous sommes vraiment à toi Et nous réalisons l'importance de pouvoir nous retrouver Dans ta maison à toi Pour pouvoir réellement aussi te servir Et surtout pour entendre aussi ta parole Mon bénéme Père au oh Dieu Qui nous éclaire encore davantage Dans un temps comme celui-ci au Notre Père Où nous avons vraiment besoin de toi Père C'est vrai comme Samuel pouvait le dire Parle au oh, Notre Seigneur Car ton serviteur écoute Nous voulons avoir des cœurs disposés pour toi Mon père, Pâtissan nos âmes sont retournées vers toi encore ce soir pour implorer ton soutien et ton secours parce que nous te désirons plus que toute autre chose. Tu es le Dieu qui a pensé à nous, mon bénémoine aimé Pâtissan, Et les projets que tu as formés pour de nous sont des projets de bonheur, bénémoine Père et non pas de malheur, mon roi. Ce soir, nous te disons encore merci pour les cantiques qui ont été chantées encore en cet endroit. Tu as dit certainement c'est vrai que là où deux ou trois sont rassemblés à mon nom, nous voyons ta main puissante au jour le jour, mon bénémoine Père Saint. Et ta besoin encore nous console encore davantage, mon roi. Tu guéris les malades, tu soutiens encore davantage, réellement que les femmes. Père, merci pour ta bonté, merci encore pour ton amour, merci encore pour tes compassions, merci encore pour tes consolations, Père, parce que tu es vraiment le divin modèle et consolateur parfait. Louange et honneur à toi encore, béné mes Père Saint-Dieu, pour chaque frère qui est en connexion, contre lui, chaque soeur. partout ils sont, mon béné tu Père tous les saints, parce qu'ils sont ton peuple à toi, à soif de toi, mon béné mes Père. Nous te sommes reconnaissants pour ton amour à notre endroit. Sois béni et sois glorifié encore ce soir, car nous t'avons aussi prié, Père, au nom de jésus Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni que son Seigneur soit glorifié. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours un, un privilège, une grâce que nous pouvons nous retrouver dans la maison du Seigneur où nous sommes appelés à pouvoir nous préparer et surtout à, à notre départ parce que le Seigneur, notre Dieu, nous a appelés pour un but bien précis et c'est à cela aussi que nous nous sommes aussi attelés à pouvoir nous préparer. Et il est écrit dans les Saintes Écritures que son épouse est elle-même préparée. Il lui a donné de se revêtir effectivement ce qui est nécessaire. Nous implorons toujours la grâce et le secours de notre Dieu. Mais il est merveilleux parce que quand nous l'invoquons, il nous entend. Nous l'avons entendu qui invoque moi dans la détresse, et, délivrerai et tu me glorifieras. C'est cela que nous devons réellement aussi avoir comme certitude, que nous avons un Dieu qui a des oreilles et qui entend aussi les prières. Le Seigneur n'est pas sourd à nos prières, certainement. C'est nous qui devons réellement aussi avoir la certitude et l'assurance que quand nous approchons de ces dieux, certainement il a les oreilles et il entend. Les temps et les circonstances et les moments appartiennent à notre Dieu. Mais il a disposé toutes choses pour aussi notre bien. Et c'est pour ça que nous avons affaire à un Dieu qui a toujours dans son plan, dans son programme, Mis les choses de telle sorte que ces choses puissent contribuer à notre avancement dans la marche, effectivement, avec le Seigneur, pour autant que nous puissions vraiment l'aimer de tout notre cœur. Si nous l'aimons, effectivement, alors, hum, la Bible dit qu'il y a même dans nos cœurs des chemins tout tracés. Parce que ce cœur appartient à, à notre Dieu. Alors le Seigneur dispose des choses de telle sorte que tu sois dirigé et conduit. C'est ça l'importance aussi de l'obéissance. Lorsque le Seigneur, notre Dieu, s'adresse à nous et nous parle, effectivement, c'est la chose qu'il a placée aussi dans chaque enfant de Dieu, l'écoute et l'obéissance et la foi dans la parole, de manière à ce que Dieu puisse frayer, effectivement, le chemin, parce que, pour que Dieu puisse atteindre effectivement l'objectif qui est, il s'est destiné aussi pour nous cet objectif il faut que le seigneur se sente aussi à l'aise dans chacun c'est-à-dire que chacun puisse se vous savez c'est toujours très touchant et merveilleux de voir la manière d'agir de Dieu parfois quand on peut regarder cela on se pose la question de voir dit mais c'est vraiment Dieu quand même c'est pas possible que ce soit Dieu, parce que nous avons dans autre façon de pouvoir penser, concevoir les choses euh, une façon qui est tout à fait humaine. Vous pouvez, nous avons lu cela, nous allons lire une écriture tout de suite évidemment, si Dieu le permet. Nous avons lu une, une écriture dans le livre d'Ésaïe 53. Je ne sais pas si vous avez bien prêté attention, nous y étions, où il est écrit qu'il a plu à l'éternel. Bon, S'il plaît à Dieu, c'est qu'il doit nous faire plaisir. Vous comprenez ce que je veux dire? Il dit, mais il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance. Ça ne peut pas rencontrer la conception de l'être humain. Parce qu'un être humain, il dit, mais en fait, si moi je marche dans la volonté parfaite de Dieu, eh ben, tout chemin est tissé de rose et parfaitement dans l'allégresse. Ainsi de suite. C'est quand même extraordinaire, mon frère et ma soeur, c'est il, il nous faut apprendre effectivement à pouvoir connaître ces dieux dans sa globalité, effectivement, pour que nous puissions arriver à pouvoir avoir à marcher avec lui, de sorte que nous puissions vraiment lui plaire dans la manière dont lui, il veut, parce que nous avons un, un rendez-vous qui est tellement si important. Il ne faudra pas que mon frère et ma soeur, que l'un de nous puisse manquer à ce rendez-vous. Parce que sur cette terre, nous, nous sommes, nous, nous avons pu arriver à pouvoir quitter beaucoup de choses pour arriver à pouvoir marcher avec ces dieux. Et, et notre désir, c'est que nous puissions un jour, un jour, que ces jours-là puissent venir le plus rapidement possible. C'est le désir de tout un chacun de nous dans notre cœur. Dans le livre des actes que nous voulons lire effectivement ici avec vous, acte au chapitre 2. <coughs> Acte chapitre 2, je pense que c'est cela. Voilà, c'était bien, oui, acte chapitre 2, nous lisons à partir du verset donc 37, acte 2, euh, chapitre 2, verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous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 Vraiment pour la grâce et les privilèges que nous avons trouvé devant ta face de pouvoir nous tenir encore dans ta maison, à toi Père. Nous voulons t'implorer grâce et pardon Père Saint Dieu pour que tu puisses vraiment nous assister encore ce soir et nous pardonner de tous nos péchés, de nos manquements, mon bien-aimé, pas puissant, toutes nos faiblesses. Tu es le Dieu qui agit encore aujourd'hui mon bien Père Saint. Nous avons besoin de toi, besoin de ta main puissante, besoin encore de ta parole Père pour pouvoir et aussi nous éclairer encore dans ce temps où nous vivons. Comme tu le sais, c'est un temps des ténèbres Père mais comme tu as dit au temps du soir, la ta lumière apparaîtra. Ta lumière à toi paru pour que nous puissions voir clair et avancer, Père. Aide-nous encore ce soir. Je t'implore cette grâce. Car je t'ai ainsi prié, mon Père, au nom de Saint-Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai reçu un message de notre frère ici, Marcelin, qui est à Paris pour le moment. Et dans ce message, il m'a fait part qu'il vient de perdre son grand frère. Et cela s'est passé, je pense, ces jours-ci. Et c'est quelque chose qui est tellement douloureux parce qu'il n'y a pas longtemps, il a perdu aussi un membre de sa famille. Et là, il vient encore de perdre effectivement son grand frère. Nous voulons prier pour que le Seigneur puisse vraiment le consoler et le fortifier aussi, Père. Notre Père Céleste et notre Dieu. Cela que nous comprenons que tout est vraiment vanité sur la terre. Voilà que notre frère avait aussi son grand frère et qui, de tout son cœur, avait ses désirs de... J'applerai ta grâce pour que toi qui se personne, C'est vrai que... Mais j'ai un membre de famille aussi, nous pouvons simplement que nous ingénuer pour lui dire que tu es grand. C'est toi qui as donné la vie, c'est toi aussi qui peux retirer, que tu sois glorifié. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Ce que nous lisons, ces sont de paroles qui ont été exprimées par cet homme que le Seigneur a eu à pouvoir vraiment accorder la grâce, de pouvoir avoir cette aussi promesse, de pouvoir recevoir les clés du royaume des cieux, comme le Seigneur lui avait fait part effectivement dans Matthieu au chapitre 16, je pense que c'est cela, où il a dit que sur cette... Cette sous ce roc, je bâtirai donc mon église et les portes du jour de mort ne pouvaient point contre elle parce qu'il venait de voir, avoir la révélation que vous connaissez, la révélation de qui était donc le fils de l'homme qui était donc en face d'eux. Il a donc répondu effectivement et le Seigneur lui a dit que ce ne sont pas la chair et les sons qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Combien Dieu est tellement grand qu'il reste toujours attaché à, à sa parole et lorsqu'il fait une déclaration, jamais il ne peut pas la changer. Elle restera toujours comme cela, effectivement, et il le fera en sorte que les choses s'accomplissent certainement selon la manière dont il a annoncé cela pour que cela se fasse. Alors, c'est comme cela qu'effectivement... Qu il lui a dit que je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu déliras sur la terre, ainsi de suite. Regardez une chose qui est tellement si merveilleuse. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur leur avait donné aussi une promesse dans les livres des actes, effectivement, en disant, ça aussi, il avait fait savoir, dans les actes au chapitre 1, il leur a fait cette promesse ici, en disant qu'il allait donc... L'accomplir, effectivement, la promesse que le Père avait donc faite, effectivement, et qu'il devait donc rester donc à Jérusalem et ne pas partir de Jérusalem, effectivement. Alors, verset 4, donc, des actes au chapitre 1, il dit ceci, « Comme il se trouvait avec eux, il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait donc promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez donc baptisés du Saint-Esprit. »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 Après avoir dit cela, il fut donc élevé. Donc, cette promesse était tellement importante, parce qu'il ne pouvait pas partir sans avoir effectivement appelé et donné aussi cette promesse qui est en rapport avec la puissance qui survient d'en haut et qui est effectivement le baptême du Saint-Esprit. Dans les Saintes Écritures, lorsque le Maître était avec eux, il leur parlait, il les a enseignés, mais il est arrivé dans le chapitre 14 de Jean, il a fait cette déclaration ici à, à ses disciples, effectivement, pendant que... Ils étaient aussi à, avec eux, effectivement, je pense que c'est cela, Jean, euh, Jean 14, à, à partir du verset, verset 14, je pense que c'est cela, il dit, ceci. Si, si, euh, même je peux, on peut commencer peut-être à partir du verset, euh, verset 12, ce sera un peu beaucoup, je vais dire, mais il, dit, mais il dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. » Quelle assurance nous devons avoir Est-ce que vous comprenez Quelle assurance nous devons avoir Parce que il a dit, « Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. » Si le Seigneur a dit qu'il le fera, il va le faire. Donc nous, quand nous approchons du Seigneur, nous approchons pas avec, un, vous savez, peut-être des, des hésitations, mais nous approchons de lui avec assurance. Parce que nous savons qu'il a fait la promesse. Et puis il dit ici, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous savez que nous l'avons dit, je crois, c'était dimanche, que les choses qui concernent Dieu sont les choses spirituelles. Et pour que nous comprenions la parole de Dieu, on ne peut pas la comprendre, la saisir avec notre façon de comprendre les choses intellectuellement, mais on doit être spirituel. Et quand on est spirituel, les choses changent. Même notre façon de pouvoir regarder les gens, même notre façon de pouvoir juger les choses, effectivement, toutes ces choses-là changent, effectivement. Et là, il ne fait part, effectivement, de ce que... Il dit, mais moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Alors, si, naturellement, avec d'autres conceptions humaines, on entend cela comme cela est écrit, on va se dire effectivement que oui, on va avoir quelqu'un d'autre qui est un autre consolateur. Puisqu'il est dit comme cela. Je vous donnera un autre consolateur, et puis il ajoute, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Voyez que le Saint-Esprit, quand il instruit, quand il parle effectivement, lorsqu'il instruit chacun de nous, lorsque nous lisons les choses de Dieu. Il y a un certain moment, tu lis, mais quelque chose te frappe. Lorsqu'elle te frappe, effectivement, on te réveille pour que tu puisses comprendre, effectivement, ce qui vient d'être dit, parce que ça se met en relation avec quelque chose que le Seigneur a eu à pouvoir dire. Vous me posez la question, mais on comprend pas tellement très bien. Mais vous remarquerez très bien, frère et soeur, que ici il dit un autre consolateur, et puis il ajoute, « Afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Alors, qui peut demeurer éternellement avec nous est-ce que vous comprenez Si c'est un autre, mais l'être en question, c'est qui Parce qu'en plus, on dit qu'il va demeurer éternellement avec nous. Alors, qui est éternel Il n'y a qu'un seul qui peut être éternel. Est-ce que vous comprenez Amen. Bon, regardez bien. Allez, et, et, et, et puis, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Donc, c'est consolateur qui va envoyer. Il hein. dit, mais, mais, mais, mais vous, vous le connaissez. Vous vous souvenez la manière dont il a parlé aussi dans Jean 14, non Il dit, mais il vous connaissez les chemins, vous savez où je veux connaître les chemins Il dit, mais c'est ça, c'est c'est Thomas, je pense. Il dit, Jean 14, le verset, je pense, le verset verset 6, il dit, « Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, Ni ne vient au Père que par moi. » Vous vous souvenez, non ?« Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et de maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Amen. Et vous voyez bien. Donc, il parle effectivement de choses pour que nous puissions saisir, en fait, certaines manières de cette manière, ce qu'il veut que nous comprenions. Et puis, ici, il dit, mais, il dit, mais, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. C'était toujours la conversation, effectivement, aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que regardez ici, ici, il nous dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez. Il vont se poser la question mais nous le connaissons. Tu nous dis que tu vas l'envoyer, mais le connaître, comme il avait dit, mais vous connaissez mon père. je dit mais enfin, mais montre-nous le père et ça lui suffit, vous vous souvenez Il dit mais ici, il dit. Le monde ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez. Le Seigneur a une façon de pouvoir parler pour réveiller la partie toujours spirituelle et surnaturelle de chaque enfant de Dieu, en fait. C'est toujours important. C'est pour ça que ne restez jamais tout à fait charnel en écoutant la parole de Dieu et en, en, en, en regardant avec des regards de façonnée. Parce que là, vous ne voyez pas, en fait. C'est exactement la même chose aussi qu'avaient euh, ces hommes qui se, se croyaient beaucoup plus spirituels. Les Sadducéens les Pharisiens, ils étaient vraiment les plus méticuleux. Pour eux, c'était vraiment des hommes qui, ici, mouraient, ils verraient Dieu. Mais en fait, quand Dieu était en face d'eux, ils ne pouvaient pas le voir. Même quand il parlait, c'est vrai. Même quand il parlait... Mais il est traité de tous les noms. On a traité Dieu Dieu lui-même, Dieu, Dieu, Dieu dans la forme de l'homme. On l'a traité de Belzébue. Est-ce que vous pouvez comprendre ça Mais qui l'a traité de c'était Ce pas Pharaon, ce n'était pas Pilate, ce n'était pas César. Est-ce que vous comprenez Mais c'était des croyants. C'était des véritables croyants qui, qui avaient Moïse, qui croyaient à Moïse. Est-ce que vous, vous comprenez C'est pour que vous compreniez qu'il faut faire toujours très attention. Et c'était là, mais ils l'ont traité de bulles et bulles, de, de tous les, les noms qu'on peut dire, des de, de bâtards, des ceci, de cela. Vous connaissez cela, non Exactement. Mais c'est pourtant, c'était Dieu lui-même. Il glorifiait tellement Moïse, mais c'est lui qui a fait de Moïse ce qui était devenu, c'était lui là. Juste en face C'est ça. Mais c'est la vérité, ma bien-aimée. Mais c'est ça en fait, parce qu'ils avaient tellement foi dans Moïse. Qu'ils ne s'étaient pas rendus compte qu'ils étaient devenus que Moïse était devenu leur Dieu. Ah, c'est vrai, parce que quand le dieu de Moïse était là, il ne le pas. Mais il voyait seulement Moïse. Moïse a dit, il dit, mais... Et puis quand on remonte plus loin aussi, mais tu n'as pas encore 50 ans, tu dis que... Eh ben mais alors c'était des pays avant qu'Abraham fût. Amen. Ça, ça devait, même quand même, enfin, faut, faut quand même être spirituel, hein. ça devait réveiller quelque chose. Avant qu'Abraham fût, et puis il dit, je suis. <rire> Donc là, ça devait être une bombe. Frère, dans, dans le cœur d'un élu de Dieu, une telle parole, ça fait l'explosion. Vous direz, mes bah, frères, c'est vrai, mais souvenez-vous de Nathanel. Oui, oui, oui, oui. Quand Philippe, lorsque tu es sous les figuets, j'étais vu. Ça fait l'explosion. C'était terminé. Donc c'est ça, en fait, que nous devons. Nous continuons. Alors il a bien, il dit, mais vous, vous le connaissez. Car, c'est esprit là, donc le consolateur que je vais envoyer, n'est-ce pas? Vous suivez? Il a dit, non, le consolateur, enfin, qu'il donnera un autre consolateur, enfin, qu'il demeure éternellement avec vous. C'est le même, non? Vous vous souvenez? Et puis, il dit, le monde ne le connaît point, ne peut le recevoir, parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car, écoutez bien, il demeure avec vous. Alors, tu nous as parlé d'un autre consolateur. Vous suivez? Il était là. Il nous parle que. Il dit, il dit et, moi, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Tu es là, n'est-ce pas Tu nous dis qu'il va nous donner un autre consolateur. C'est un autre consolateur. Et puis, en continuant, il nous parle et dit Mais vous le connaissez Car il demeure avec vous. On doit se poser la question. Il demeure avec nous. Je le connais, mais on le connaît, mais il demeure avec nous. Je peux comprendre, je crois que c'était celui qui avait donné Et c'est Philippe qui a dit, « Seigneur, alors, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Vous vous souvenez Quand il a dit que maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu, en parlant du Père. Et Philippe qui regarde autour de lui, il dit, « mais Je ne vois que toi, montre-nous alors le Père, peut il est quelque part, et cela nous suffit. » Donc, c'est à ce moment-là que lui dit. Non, c'est ce que le Seigneur lui dit qu'il dit, mais il y a tellement si longtemps que je suis avec vous, Philippe. Ça, ça devait surprendre en fait la personne. Il y a tellement si longtemps. Parce que vous savez qu'on a parlé de lui et comme on avait posé la question à, à Jean, Jean le Baptiste, en lui disant Mais es-tu le prophète Es-tu le Christ Donc, vous connaissez la réponse de Jean. Il a dit Je ne suis pas le Christ et je ne suis pas le prophète. Donc quand il dit le prophète, c'était bien le fils de l'homme. Ce sont tous des fils de l'homme, mais le fils de l'homme, ce n'est que le seul. Donc quand on lui a posé cette question, il a bien répondu que... Non, en fait. C'est normal parce que Moïse avait parlé de lui dans les scènes écritures que le Seigneur, notre Dieu, citera euh, entre vos frères un prophète comme moi. C'est normal que et, Philippe puisse dire effectivement nous avons trouvé celui de qui Moïse et les prophètes ont parlé. Vous vous souvenez, non Il s'agit de. Alors, maintenant, évidemment, il pose la question il dit mais Seigneur, notre nous euh, le Père, et cela donc nous suffit. Il y a donc tellement si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et tu ne m'as pas connu. Vous c'est cela, non Et puis, ça devait être quand même une bombe. Hein. Il dit, mais, mais Philippe, mais c'est lui qui m'a vu, moi. Il a vu le Père. Comment peux-tu me demander, montre-nous le Père Et donc, il dit, mais il y a si longtemps que je suis avec vous. C'est pour cela que le Seigneur avait beaucoup insisté en leur disant Ne partez pas de Jérusalem. Parce que s'ils si n'étaient pas de Jérusalem, quel enseignement ils allaient apporter Parce que, aussi longtemps que nous sommes charnels, on peut s'asseoir, écouter effectivement. Mais notre esprit charnel va toujours avoir les déçus. Notre façon de comprendre et de recevoir les choses, il y aura toujours du charnel, mais les dents. Pourquoi il y a t des disputes et des querelles Vous comprenez cela Toujours parce que la partie humaine, il a toujours les déçus. La façon de voir, la façon de penser. C'est pour ça que la Bible dit que les, les, les, les, comme, la charité ne soupçonne pas les mal. C'est-à-dire qu'en en fait, la, la, la chair, elle est comme ça. Quand il entend, oui, s'il l'a dit comme ça, c'est parce qu'il a pensé à moi. Est-ce que c'est moi qu'on vise Je donne un exemple. Je donne un exemple. C'est moi qu'on vise. Mais en fait, quelqu'un qui a expliqué dit, oh, gloire à Dieu « Seigneur, c'est que tu parles à mon cœur, ce que tu t'adresses à moi. Donc là, que, que ton nom soit béni, là j'ai vu que, Seigneur, ça c'est pas bon, que ton nom soit béni. » Donc, ça dire que l'homme spirituel, vous connaissez ce que l'Écriture dit de l'homme spirituel <rire> Regardez, regardez, nous revenons vite dans Jean. -Manel. Je crois que c'est dans les livres de, de Corinthiens, je pense. Corinthiens, hein? uh, Corinthiens, uh, Corinthiens, uh, Corinthien, uh, Corinthien, chapitre 2, quelque chose comme ça, je ne sais plus très bien, mais bon, on va le trouver quand même. Voilà. Et Corinthiens, chapitre 2, il dit... Je lis un peu vite, rapidement, beaucoup. Hein, puis on revient rapidement aussi dans chapitre 14. Et puis on retourne dans les actes 2. Ouf, toujours les temps filent. Hein. fil. Voilà, il nous dit ici... Ah, pour moi, frère, lorsque je suis venu aller chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu.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 Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'a pas été de ces siècles, ni des chefs de ces siècles qui vont être réduits, anéantis. Donc, c'est cela. Nous prêchons donc la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Vous comprenez ces choses? Prédestinée pour toi prédestiné pour toi, mon frère, pour toi... Pour ça, ne perds pas ton temps pour des choses inutiles. Non, non, non, non. Il y a des choses glorieuses que Dieu a prédestinées pour toi. Aussi longtemps, tu perds encore ton temps. Oui, il m'a dit, oui, il a fait. Tu perds ton temps. Avance, avance pour atteindre l'endroit, le, le lieu où Dieu a prévu cette chose-là. Et quand tu mets ton pas là, il te révèle la chose. Mais toi, tu perds ton temps avec X, avec Y. Vous comprenez Donc nous avons des choses qui sont importantes dans notre vie. Frères et sœurs, j'aime, pour oh, que Dieu nous aide les temps. j'aime ces hommes ici comme Élisée. Ils étaient sur le chemin, oui, les autres, les deux, les... ton maître va te l'avait dit, taisez-vous, moi je le sais. Donc ils suivaient. Même et lui dit, mais reste ici, reste ici, dit, mais par ta vie, par ton âme, jamais je ne me pas traîné, toi. Donc des hommes qui savent. Parce que, pourquoi S'il était resté en train de discuter avec les, les fils de les fils des prophètes là, ah oui, oui, oui, oui, oui, il n'aurait jamais eu la double onction. Il faut continuer. Oh, Jean-Renard Jean, Jean, Jean m'a dit. Oh, Josephine a fait. Et tout ça, c'est le diable. Hein? Tu vrai, bon Tu vois, on va se débattre maintenant. On va s'asseoir. On, on va débattre quoi Tu m'as fait, je te pardonne. Je t'ai fait, pardonne-moi. Je dois continuer mon chemin. J'ai un objectif là. Je dois atteindre la perfection. C'est vrai, mon frère. Mais prenez plus de temps pour les choses inutiles. Je dois avancer. Ah ben, continue. est bien. Alors il dit effectivement, verset 7, il dit, il pas... Donc, nous prêchons la sagesse du Dieu mystérieuse et caché que Dieu ayant avant les siècles avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue, car s'il avait connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous suivez Maintenant verset 9, il dit, mais, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Quel privilège tu as Est-ce que vous comprenez Quel privilège que tu as quand Dieu t'aime Vous vous rendez compte frère, c'est que lorsque Dieu t'aime, c'est les trésors du ciel. Hein? Il te prend à part, il te traite à part, il te parle à part, il te montre toujours à part. Oui, monsieur, c'est vrai. C'est pour ça que ce n'est pas à des groupes que Dieu s'adresse jamais. C'est toujours à des individus. C'est dire qu'il y a la même nature, ils vont se rassembler. Là où se trouve le corps, là s'assembleront. Merci. Amen, amen. <rire> oui, merci. Ça dit que l'aigle sent. Il dit, oh, c'est l'endroit. Et puis, faut, oh, toi aussi, tu es là. Mais évidemment, oui, monsieur. Et puis, on se retrouve en s'admètre. Mais, mais puisque nous sommes là, qu'est-ce qui se passe? Nous avons le même désir. J'avais envie de pouvoir prier. Mais moi aussi. Est-ce que vous comprenez ah oui. C'est pour ça les, pas nous ne sommes pas comme les églises pour les catholiques pour dire Vous devez, vous êtes obligés d'être présents parce que parce que. Non Mais toujours dit, si on commence à pouvoir que vous vous obligez d'être présent, c'est très mauvais. Parce que l'obligation, dans l'obligation, il n'y a pas d'amour. Vous n'avez plus l'amour à ce moment-là. Non, je viens parce que oh, oh, oh, oh, je dois voir mon frère Jonas. Je donne un exemple. Hein. Pourquoi Parce que, vous savez, quand on est ensemble, on va prier, on sent que ça passe bien, le courant. Ça doit être qu'on doit bien se retrouver ensemble. Parce que quand on est ensemble, le courant passe bien. C'est vrai ou pas Amen. J'ai pas bien entendu. Amen. <rire> c'est vrai. Le courant doit passer entre ton frère et ta soeur. Si la soeur a coupé le courant, moi, j'ai rétabli le courant. Parce que vous me regardez. Non, non, si il a coupé, moi, je rétablis. Il coupe moi, j'ai rétabli. Il coupe moi, j'ai rétabli. Il va se fatiguer. Parce que pourquoi je veux la communion Parce qu'on on est comme ça. C'est comme ça, comme ça, frère. Parce que bon, il a coupé moi aussi, je laisse le disjoncteur en bas. Mais tu vas dans les ténèbres. Non, il coupe moi, j'allume. Il dit pas bonjour, moi je l'embrasse. Mais ah, ben oui. Est-ce que vous voulez <rire> c'est comme ça, pourquoi parce qu'il y a quelque chose qui est à moi qui, ne peut, qui, qui, vous savez, qui, qui fait que je ne peux pas m'empêcher de dire bonjour c'est pour quelle raison vous savez pour quelle raison je vais vite et puis je vais revenir un pierre, regardez bien juste dans un pierre, vous connaissez et cela est toujours pour vous, regardez bien un pierre, un pierre, un pierre et bien ici, ah. Verset 22, il nous dit, « Ayant donc purifié vos âmes en obéissant à la vérité, » parce que nous croyons, non ?« Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Pourquoi ?« Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence curitable, mais par une sémence incritible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Amen. Puisque nous sommes nés des dieux, mon frère, et qu'est-ce que -ce, qu -ce cela veut dire quand je suis né de Dieu? Mais mon père m'a dit que <coughs> vous avez entendu que il vous a été dit aimez ceux qui vous aiment, haïssez vos ennemis. C'est ça, non C'était gris. Nous, il a, le Seigneur a dit cela comme ça. Il, dit, mais, il vous a été dit, vous menez, Gabriel Il dit, mais moi je vous dis, qu'est-ce que je vous dis Aimez vos ennemis, bénissez vos ennemis, priez pour eux, je ne peux pas faire autrement. Parce mais soyez parfaits comme votre attention s'il vous plaît Soyez pas fait comme ah. Ah ah. alors si je suis né de Dieu je dois m'empêcher de dire bonjour à lui non, non. c'est un élan qui vient tout seul naturel je l'embrasse mais je suis dit ah, il n'y a pas de problème moi je ne peux pas faire comme ça donc c'est comme ça que je disais que quand il coupe les courants toi tu remets les disjoncteurs tu ne peux pas dire oh frère il ne me dit pas bonjour moi non plus on ne peut pas forcer, non tu le mets simplement il a coupé je remets les disjoncteurs Bon, dans la lumière, on se voit bien Et on continue le chemin C'est vrai frère, nous avons un travail Pourquoi je ne vais pas perdre mon temps des choses J'ai un objectif Que je dois atteindre, je dois marcher jusqu'à un point Pour recevoir encore la partie qu'il me faut Pour avancer encore Et Il y a la justification, je ne vais pas rester la justification Est-ce que vous comprenez Je dois continuer à marcher Jusqu'au sanctification Et je ne m'arrête pas là Voilà j'ai continué à manger. Vous comprenez ça. Donc, nous revenons dans Jean. Nous étions dans Jean, je pense. Nous C'était dans Jean, qui dans 14, la scène Et puis, nous avons, d'abord, oui, merci beaucoup. Puis, nous étions, là, nous, nous étions passés aussi à 1 Corinthiens, chapitre 2. C'est cela, hein? Puis, nous retournons vite d'abord dans, dans Jean. 1 Corinthiens 2. Alors, on nous dit ici, c'est pour ça que je pense. Et, ben, puis, tiens, chapitre 2, voilà. Il nous disait, parce qu'on nous parlons de l'homme spirituel. Alors, il dit, verset <coughs> 8, oui, sagesse qu'aucun de ch des chefs de ces siècles,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 Matthieu chapitre 13. Vous vous souvenez Quand le C'est pour ça que vous, vous devez être dans une disposition tout à fait différente pour que le Seigneur, quand il parle, que le Saint-Esprit continue à pouvoir vous révéler ce que le Seigneur dit. Il dit, ce sont des choses que Dieu nous a révélées. C'est pour ça que je ne viens pas à l'assemblée, euh, pour que je m'assieds, je regarde à gauche, à droite, je dis, mais qu'est-ce qu'il pense de moi, ou qu'est-ce qu'il pense de moi Mais vous savez, je ne veux pas perdre mon temps pour ça. Qu'il pense de moi ce qu'il pense, ce n'est pas mon problème. Qu'il pense de moi ce qu'il pense, ce n'est pas mon problème. Mon problème à moi, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que, qu que tu veux que je fasse Qu'est-ce que tu as à pouvoir me dire Parce que je veux avancer les pas. Vous traînez pour rien Oh mais je, ils vont, ils vont, certainement il va dire ou elle va dire quand on va elle va me dire si bien je vais encore non non c'est parce que je peux être assis ici. si l'enlèvement vient maintenant tu vas rester à cause de euh, Joséphine <rire> pour aller au ciel <rire> frère je vous ai déjà raconté en ce qui concerne dans l'avion non vous, vous connaissez non vous savez ce que c'est vieux, non Eh bien, elle dit qu'en cas, cas de dépressurisation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'oxygène, ou ah, tout le monde Il dit les masques à gaz, vont les masques à oxygène vont tomber. Les masques à oxygène vont tomber, parce que si tu ne respires pas, tu vas mourir. Alors, à côté de toi, c'est ton bébé qui est assis là-bas, ton enfant est assis là-bas. Il dit, la première des choses qu'il faut faire, masque à oxygène chez vous. Vous l'enfilez d'abord. Après avoir enfilé les masques à oxygène, vous pouvez maintenant enfiler et sauver votre enfant. Parce que si vous-même, vous, vous n'avez pas enfilé le masque, vous suffoquez, et comment vous allez sauver les petits Parce qu'il faut d'abord que vous-même, vous soyez sauvé. Pour aussi sauver les autres. Donc, en cas de, de pressurisation, quand il n'y a pas d'oxygène pour les saluts, <rire> d'abord je me sauve. <rire> J'ai dit, mais ces gens, ils ont été inspirés. <rire> oui, monsieur, oui, madame, c'est la vérité. Parce que comment peux-tu sauver quelqu'un si toi-même tu n'es pas sauvé Ça semble un peu bizarre, mais c'est la vérité. Il faut que toi d'abord... Ah, parce que je veux que tout le monde ait l'enlèvement. Mais je dois être sûr que moi aussi. Ah oui, ah oui, monsieur, c'est nécessaire. Donc c'est pour ça que notre façon d'être en rapport avec les choses de Dieu, nous devons toujours être fixés sur l'objectif. Nous partons vite. Alors il dit ceci. Il dit, le verset suivant, il dit, donc, « Car l'esprit, verset, » verset 10, hein, 1 Corinthiens 2, 10, il dit, Dieu nous les a révélés par l'esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quelle grâce Quelle grâce Donc l'esprit qui est en toi. Je disais, je ne sais pas avec qui je parlais, je donnais des témoignages, je pense, que je dis, euh, des témoignages de nos, de nos jeunes sœurs ici, je disais, mon Dieu, quelle grâce, et quel privilège que nous avons. Mais elles ne se rendent pas compte. Dieu peut les utiliser en posant. C'est extraordinaire. Je disais, je ne sais pas avec qui je tente de voir je donner les témoignages des sœurs ici, évidemment, pour que la personne soit si fortifiée dans la foi. Je dis, Dieu peut saisir une personne et l'inspirer un cantique. Bah, vous savez, pour vous, ça devient comme tout à fait normal. Mais essayez de pouvoir vous asseoir, à réfléchir. Que la personne est assise comme ça. Puis tout d'un coup, elle attend une mélodie qui vient. Et cette mélodie vient de les paroles. Et quand vous entendez les paroles, mais vous pleurez du Seigneur, mais ça va dans le profond. Et peut-être la personne en question, elle va peut-être pas entendre les pensées à ça. Mais tout d'un coup, la chose vient. Mais en fait, l'esprit du Seigneur... Non, frère. Ah, j'ai toujours... eu. Mais Dieu ne m'a pas donné ça. J'ai dit, si je savais jouer à la guitare, mais bon, je viendrai, on va, on va prier, on va parler, mais j'essaierai toujours avec mon appareil pour louer Dieu. Vous savez pourquoi, frère La reconnaissance qu'on doit à ses dieux. Un don pour chanter Dieu, c'est un des dons merveilleux. Parce que l'âme s'y met pour exalter ses dieux, pour lui dire, c'est vrai, ma bien-aimée, pour lui dire combien il est tellement merveilleux, combien il est tellement si glorieux. Frères et sœurs, Priez pour que Dieu même ajoute encore davantage. Vous ne pouvez pas vous rendre compte. Mais regardez, frère, les cantiques on entend, combien ça, ça touche le cœur, ça ramène la personne. D'aller dans la présence du Seigneur, tu pleures parce que tu te sens détendu. C'est toujours l'Esprit de Dieu dans la personne. Pourquoi je prie pour eux Pour que ça ne puisse pas se refroidir, parce qu'on voudrait que les cantiques viennent de plus en plus. Ce sont des dons merveilleux que Dieu donne quand on ne les entretient pas. À l'époque où je me souviens, on avait des cantiques qui se suivaient. Je me souviens de l'ancienne époque où, quand on se mettait ici, oh, le Seigneur m'avait inspiré un cantique, j'ai dit « Gloire à Dieu ». Aujourd'hui, je pleure beaucoup parce que je prie et c'est la vérité, que le Seigneur, il, il a donné des dons, mais ces dons ne doivent pas rester comme ça. Ils doivent réellement travailler, et que nous voulons le revoir encore. Dans... Ça fait mal au cœur, mais nous prions Dieu. Amen. Nous avons la joie que les dons sont là. Alors, nous continuons ici. Alors, il dit « Ah !» L'esprit sont doux, même les profondeurs de Dieu. Verset 11, qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si né de ce n'est l'esprit de l'homme. Est-ce que vous comprenez L'esprit de l'homme connaît la pensée de l'homme. Connaît ce que c'est. Parce que c'est l'esprit de l'homme dans l'homme. Alors quand vous avez l'esprit de Dieu en vous, les choses de Dieu, vous le connaissez Mm -hmm. Par révélation, il nous donne effectivement les choses qui concernent. C'est la, la, la vérité. C'est là que vous vous réalisez que vous aimez tellement les Seigneurs parce que chaque fois que vous vous asseyez, même quand la pensée de la parole vient, vous voyez la grandeur de Dieu. Vous l'aimez, vous, vous le glorifiez, vous, vous parlez de lui, vous avez tellement cet élan d'amour à cause de ce qui est au dedans de vous. Nous rapidement, regardez bien. Alors il dit, si ce n'est donc qui l'esprit de, de l'homme qui est en lui, de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Vous, vous avez réalisé Que Dieu te bénisse, mon précieux frère. Vous avez réalisé cela Je ne sais pas si vous suivez, frère. Je ne sais pas si vous suivez. Donc, qui connaît les choses de l'homme, c'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. Mais maintenant, quand vous avez l'Esprit de Dieu, eh, vous attendez bien, l'Esprit de... Je répète encore, que ça serait L'Esprit, dont l'Esprit dont l'esprit, est-ce que vous comprenez Donc l'esprit, pas d'un homme, mais l'esprit de Dieu. Donc Dieu en vous, son esprit en vous. Quel bonheur mon frère. Quel privilège mon frère. Parce que quand on parle de de Dieu, ça passe un peu le de... nom. C'est l'esprit de Dieu. Et si l'esprit de Dieu est en vous. C'est pour ça qu'on nous dit plus loin que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Tout ce qu'il a fait avec Christ, il le fera aussi avec vous. Est-ce que vous le croyez? C'est ce qu'il a dit. Les œuvres que je fais, c'est qui croient en moi. Il en fera aussi. C'est vrai quand même. Vous avez compris pourquoi? Vous avez compris pourquoi? Est-ce que vous avez compris? Il a dit, c'est lui qui m'a vu. a vu Amis le Père. Vous savez, c'est tellement merveilleux. C'est donc, je prie que Dieu nous accorde la grâce. Oui. Possible, si cela est possible, s'il permet, qu'on puisse au moins avoir un jour. On peut même venir dans l'après-midi. On reste simplement dans l'étude de la parole de Dieu. On écoute la parole, on prie, on chante, et puis on va prier. Et puis on revient encore, on écoute la parole jusqu'au soir. Oui, je crois que ce sera quelque chose de bénéfique. Parce que toujours, hé, hey, les temps, 21, 45. Quand on ne regarde pas les temps, bon, ce n'est pas problématique. Mais quand on jette sous le glace sur l'horloge, alors ça devient problématique. Nous avons besoin de ça. De pouvoir vraiment apprendre moi, les choses de Dieu. Je vais vite courir ici parce que j'ai des même pas rentré encore. Regardez bien. Et ici, il nous dit, voilà. Verset 7 dit, mais... Verset 8, il dit, mais... Verset, il dit, mais ici, bon. Donc, personne ne connaît les choses de, de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas Verset 12, il dit, oh, nous... Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voyez là où Dieu nous place? Amen. Là où il nous place, Nous. Il dit, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. C'est pour ça, frères et sœurs, que la Bible dit que vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce choses vous surprenne. Non, nous, nous ne sommes pas de ceux-là qui mélangent les pieds ici dans le monde. Le dit, Non, non, non, non, non, non, si on se tient. Oh oui. Elle dit, mais or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'Esprit qui vient d'eux, c'est l'Esprit de Dieu, non Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa Alléluia Donc, je ne veux pas perdre mon temps avec Joséphine ou avec Gaston. Non, Non, non, non, non. Le Saint-Esprit veut que je puisse connaître les choses que Dieu m'a données. Donc, je dois avancer pour arriver au point où Dieu veut que je sois pour qu'il fasse ce qu'il a voulu faire avec moi. Merci mais c'est vrai que parfois vous, vous, vous, vous, vous ne réalisez pas. Bien aimé mes frères et sœurs, qu'est-ce que le Seigneur leur a dit Allez dans la chambre. Il dit, mais il dit non, ne, ne quittez pas Jérusalem. Restez à Jérusalem. Bon, S'ils étaient partis en Galilée, ce ne serait pas la même chose. Oh, mais la tante des filles a dit, dit, dit, dit qu'on doit se retrouver en Galilée. Non, puisque quand même nous sommes toujours ensemble, mais Dieu n'a pas dit Galilée. Est-ce que vous comprenez donc, oui, parce qu'il que bon, c'est toujours, toujours quand même Israël, non Que ce soit Samarie ou Galilée ou Bethléem. En plus, Bethléem, c'est là où il est né. Donc, si on se retrouve encore là-bas, c'est c'est toujours la pensée des hommes. Est-ce que vous comprenez Mais Dieu t'a dit quoi Et t'a pas parlé de Bethléem, t'as pas parlé de Galilée, mais Joséphine te parle de Bethléem. Discussion avec Josephine oui. Est-ce que vous comprenez Et quand Gaston vient ici, il pas le des de Galilée, mais qu'est-ce que le Seigneur veut de toi Est-ce que c'est Bethléem -ce ou Galilée Jérusalem. Non, c'est où c'est Voilà. Mmh. So, si tu es à Bethléem, tu ne recevras pas ce qu'il a dit. Ah oui, si tu vas en Galilée, tu ne vas pas le voir. Mais si tu restes à Jérusalem, sûr et certain, tu vas le voir simplement pour que, parce que le temps est tellement si court aussi, nous allons rapidement aller. Mais c'est pour que nous puissions comprendre l'objectif pour lequel Dieu nous a appelés. Qu'est-ce que nous faisons dans nos réunions Pourquoi nous venons C'est pour ça que quand nous comprenons, effectivement, quand on vient, on ressort, tout le monde est tellement beau, tu embrasses tout le monde. Je n'ai pas entendu Amen. Enfin, je n'oublie pas de dire Amen. Mais j'ai dit quand c'est vraiment la vérité, où tout le monde est beau, et puis on embrasse tout le monde. C'est vrai ou pas quand le cœur est pur, il voit tout pur. Mais quand déjà ton cœur il est très chargé, tu trouves des problèmes avec Gaston, avec Joséphine. J'espère que Gaston, il n'y a pas de Gaston ici. C'est simplement, je dis comme ça. Enfin bon, on ne sait jamais. Peut-être ceux qui m'écoutent, je dit simplement un nom comme ça. Gaston, je ne Et puis on ne connaît pas encore Gaston. Si nous avons un frère Gaston, ce n'est pas lui qui est destiné. C'est seulement un nom qui est seulement donné. Donc vous savez qu'effectivement, qu il y a quelque chose pour lequel je suis venu. Je vais y arriver, si Dieu le permet. Je vais vite couper. Mais regardez bien. Alors il nous dit ici, euh, maintenant verset, verset 13, il nous dit, et ces choses, nous en parlons, vous suivez, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Est-ce que vous comprenez Parce que quand c'est l'esprit qui parle, effectivement, il y a un langage spirituel que la pensée charnelle ne peut pas saisir parce qu'avec la charnelle on est limité dans l'esprit de l'homme mais quant aux choses qui sont spirituelles on doit rentrer dans l'esprit de Dieu et par l'esprit de Dieu ben non, parce que c'est un langage spirituel un langage d'esprit il faut que je sois spirituel aussi longtemps que je suis charnel, ça ne va pas marcher comme ça que la Bible nous dit, je crois que c'est là ce que la déclaration que Moïse pour, pouvait effectivement aussi faire pour le peuple de Dieu. C'est que l'homme ne vivra pas de pain seulement. N'est-ce pas, ma soeur Parce qu'on aime bien le pain, on aime bien les riz pour uh, tout ce qui est de l'estomac ici, pour que chaque corps ici, me dise, mais, mais, mais de, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Mais la chair ici n'a pas besoin de la parole sur la bouche de Dieu. Pour vivre. Et qui est celui qui a besoin de la parole de Dieu pour vivre. Donc, ta nourriture à toi, en tant que fils et fille de Dieu, c'est spirituel. Donc, quand tu es nourri spirituellement, alors tu grandis aussi spirituellement. Donc, quand je viens ici, je me concentre sur une nourriture. Voilà. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que là où se trouve le corps, là où ça semble... Je viens pour manger là. Mmh. Il a dit, non, il faut dire, mais frère Léonard, tu nous racontes, je vais m'arrêter. Il, il a dit lui-même, ma chair est, tu nous nourris tout. Mon sang est un. C'est lui qui me mange ma chair. Donc il faut manger. Nous n'avons pas beaucoup de temps, je termine ici. Il faut manger la chair pour avoir la vie. Si celui qui ne mange pas ma chair n'a pas la vie, ma chair est une nourriture. Si vous la mangez, vous avez la vie. Or, nous savons que le corps de Christ... C'est vrai, au commencement était... La parole, la parole était avec. Dieu. Et la parole a été faite. Amen. Merci. C'est la Bible, hein? Nous terminons par la lecture, mais c'est parce qu'on n'a pas encore été beaucoup plus long. Mais regardez bien, il dit ici. Et, non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses... Spérituel. Merci. Verset 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. Mmh. Car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut le connaître parce que c'est spirituellement qu'on a. Toujours spirituellement. Il faut qu'on soit spirituel. Quand on est spirituel, il n'y a pas de dispute. Je vous il coupe le Coran. Moi, je donne le Coran. Il n'y a pas de dispute. Oh, et Joséphine a fait, et Gaston a fait. Non. Tu vois les choses de la manière dont tu dois voir les choses. Et les choses sont différentes parce qu'on voit les choses d'une manière spirituelle. Maintenant, regardez très bien, il continue ici. Il dit, ce que nous dit, mais il dit, parce que c'est parce que, spirituellement qu'on a jugé. Et puis, verset 15, il dit, l'homme spirituel, vous suivez maintenant L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Est-ce que vous comprenez ça veut dire que quand la parole de Dieu sort, tu ne vas pas dire, oh, mais c'est parce ce que je vais parler, mais je pense, que non, non, tu dis, Seigneur, tu t'adresses à moi. Alors c'est vers toi, donc, donc je ne regarde ni à gauche ni à droite. Donc c'est moi-même que je me juge moi-même. Et je réalise que, Seigneur, c'est pour mon bien. Tu veux que je puisse changer, que je puisse aller en avant. Est-ce que vous comprenez Je m'occupe de ce que toi, tu me parles. Ce n'est pas dire, Ah, oh, c'est pour Joséphine. »« oh, c'est pour Gabriel, pour qu'il puisse comprendre ceci, que moi j'avais raison. Ah, ah, ah moi j'ai pas raison. Je suis aussi tort. Seigneur, j'ai besoin de toi pour pouvoir, de... les jours je dirai que j'ai toujours raison, il y aura un problème. Non Seigneur, moi j'ai des torts, j'ai aussi, oui mon frère et ma soeur, nous avons besoin de ces dieux. Lève-nous, nous allons prier.